Sur le campus et en entreprise, Tom est confronté régulièrement à des blagues sur les filles ou les personnes homosexuelles. Ces blagues ne le visent pas personnellement, mais cette ambiance lui est insupportable, au point qu'il se demande parfois s'il ne va pas arrêter ses études ou changer d'orientation. D'après vous, est-il victime de harcèlement La réponse est oui. Même si les blagues ne le visent pas lui directement, Tom est victime d'une forme de harcèlement que l'on peut qualifier de harcèlement sexuel d'ambiance ou harcèlement environnemental. Cela concerne, par exemple, les ambiances graveleuses, les blagues grivoises ou encore l'affichage ou la diffusion par des moyens numériques d'images à connotation sexuelle dans les environnements de travail ou d'études. Le droit du travail inclut des définitions des violences sexuelles et sexistes proches de celles que l'on trouve en droit pénal. La jurisprudence du Code du travail a introduit pour la première fois en 2017 la notion de harcèlement environnemental ou harcèlement d'ambiance. Ainsi, une entreprise a été condamnée en appel à verser 78 500 euros de dommages et intérêts à une salariée. Celle-ci avait été placée en arrêt de travail après avoir subi pendant plusieurs mois de la part de ses collègues des blagues grivoises. Les blagues ne la visaient pas elle directement, mais rendaient l'ambiance de travail insupportable, au point que la santé de cette salariée en avait été affectée. En raison de son caractère ambigu, l'humour à caractère sexuel et sexiste bénéficie souvent d'une forte indulgence en particulier en contexte étudiant. Pourtant, une blague n'est jamais anodine. La répétition de remarques et de comportements en apparence innocents contribue à entretenir et à banaliser des actes plus graves. L'humour se situe à une des extrémités du continuum des violences. C'est une forme subtile de violence qui a pour effet de maintenir une forme de contrôle social et des relations inégalitaires entre les individus. Le harcèlement d'ambiance que vit Tom et dont il souffre est à caractère discriminatoire. En effet, les blagues qu'il entend en cours ou en entreprise visent en particulier les femmes et les personnes homosexuelles. La loi française définit plus de 25 critères de discrimination. Le sexe et l'orientation sexuelle sont deux de ces critères.